Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'ancien numéro 2 du Front Islamique du Salut en Algérie, Ali Beladj. Depuis qu'il a fait une intervention télévisée durant laquelle il a dénoncé le rôle politique joué par le patron de l'armée algérienne, Saïd Shangriya, Ali Beladj est sous haute surveillance. La police l'a convoqué et il a également été convoqué devant le tribunal de Hussein Day. Il a été rappelé à son devoir de réserve et a même reçu une sévère feuille de route pour l'empêcher de se déplacer hors de sa commune ou de communiquer via les réseaux sociaux. Mais pourquoi Ali Belladj a-t-il été convoqué et mis sous surveillance En réalité, ses propos à l'encontre du patron de l'armée algérienne ont provoqué l'indignation de ce dernier, qui a rappelé que l'arbitrage politique était l'apanage de l'armée. Ali Belladj, qui a répondu aux questions de Monde Afrique en arabe, a affirmé que les politiques algériens étaient soit en prison, soit réduits au silence, et que l'armée n'avait pas à faire de la politique. Il ne faut pas franchir la ligne rouge en Algérie, et la mise en cause de l'armée en tant que colonne vertébrale du pouvoir est l'une de ces lignes rouges qu'il ne faut pas franchir. Le régime algérien a été gradué et sophistiqué dans sa réponse à l'islam politique, et n'acceptera aucune tentative d'exclure l'armée du jeu politique. Ali Belhadj, qui avait été condamné à plusieurs années de prison pour avoir revendiqué la violence politique dans les années 1990, ne prône plus la lutte armée aujourd'hui. Il a jeté des passerelles vers des courants non islamistes et prêche la réconciliation nationale. En ce sens, il joue un rôle de catalyseur d'une certaine ferveur religieuse et de régulateur des tensions, et le régime algérien hésite à le jeter en prison comme il le fait pour des militants islamistes ordinaires. Et maintenant, passons à un autre sujet. L'ancien premier ministre français François Fillon accuse l'Algérie d'ingérence. Mais quelles sont ses accusations François Fillon a été auditionné par une commission d'enquête mise en place par le Rassemblement National, RN, qui enquêtait sur d'éventuels liens entre l'ancien haut responsable français et le Kremlin. François Fillon a nié toute ingérence russe, mais a accusé l'Algérie et d'autres pays d'ingérence dans les affaires de la France, en particulier lors des élections françaises. Cependant, ces accusations sont souvent utilisées par l'extrême droite française pour stigmatiser les communautés étrangères à l'Hexagone. François Fillon a également évoqué les ingérences américaines, en affirmant que lui et le président Sarkozy avaient été écoutés par la NSA pendant cinq ans. La position de François Fillon vis-à-vis -vis de certaines communautés étrangères à l'Hexagone, ainsi que ses liens avec la Russie, ont suscité de vives critiques. Le fait qu'il ait été auditionné par une commission d'enquête initiée par le parti d'extrême droite, le Rassemblement National, RN, soulève également des questions. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur Ali Beladj, l'ancien numéro 2 du Front islamique du Salut en Algérie, et sur les accusations d'ingérence de l'Algérie formulées par François Fillon, l'ancien Premier ministre français. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires et à me dire ce que vous en pensez.